Chaque seconde, nous déversons près de 412 kg de déchets dans la mer. On estime que d'ici 2050, il y aura plus de déchets que de poissons dans les océans. Jeter un mégot, utiliser un gobelet en plastique ou même se laver les dents sont autant d'actions du quotidien qui produisent des déchets qui finiront en grande partie dans les océans. La bonne nouvelle, c'est que si nous sommes à 100% responsables de cette pollution, cela signifie que nous avons 100% de la solution entre nos mains. C'est pour ça que nous avons imaginé Ocean Zero. Une application mobile gratuite qui vous accompagne au quotidien vers une démarche zéro déchet. Ocean Zero vous propose une série de 25 défis à relever, pas à pas, pour réduire votre production de déchets. Vous commencez par des actions simples et concrètes, comme remplacer les bouteilles en plastique par une gourde, refuser les pailles ou acheter en vrac. À votre rythme, vous progressez, vous voyez votre impact et celui de tous les autres utilisateurs et vous débloquez de nouveaux défis. Avec Ocean Zero, vous apprenez les petits puces pour produire moins de déchets. Ces petits gestes du quotidien, qui nous bout à bout, vous permettront de sauver les océans. Rendez-vous sur www.surfrider.uslash ocean0.